Oui, bonjour mes frères, euh, comment vous allez J'espère que vous, vous portez bien. Ok, euh, et dans les réseaux ça va euh, J'espère que vous faites attention avec le coronavirus. <rire> bien, euh, je viens euh, par cette occasion vous présenter et vous parler de quelque chose qui nous touche, particulièrement nous en Afrique. Vous savez mes frères, je ne vais pas vous mentir, la vie n'est pas facile chez nous. Dans tous les pays, l'Afrique noire, ce n'est pas facile. Tu, Trava tu vas à l'école, il n'y a pas de travail, tu fais, tu fais, tu fais. Bon, bon. Je sais que parmi vous, nous sommes nombreux qui ont eu recours à, au maraboutage de l'Afrique de l'Ouest, précisément du Bénin. Quand on va parler de, de portefeuille magique, de, de, de vaudou et consorts, bon, c'est ce que nous, nous, on cherche le plus. Bon, je puisse vous assurer que moi aussi, euh, ça m'a affecté beaucoup. Hein. J'ai eu à, à, à subir ces choses-là, du moins trois fois déjà, j'ai été annaqué. Mais bon, comme on dit, l'enfant de Dieu, c'est l'enfant de Dieu. Et quand quelque chose est pour toi, ça, ça arrivera tout, tout comme fait. J'ai euh, eu pour la première fois, euh, les gars m'ont pris pratiquement sept, euh, 400 000 la première fois, la deuxième fois qu'ils m'ont pris 700 000. La troisième fois, il m'a pris jusqu'à un million. Et un agent que j'avais prêté même. Donc, j'ai eu la chance. Comme ça, je me suis retrouvé au Bénin. Par la race, j'ai rencontré un monsieur, un monsieur qui fait dans du taxi. C'est lui qui m'a aidé. Et puis, on a pu interpeller le monsieur. Le monsieur qui m'a fait ça, quoi. Mais on s'est rendu qu'on c'était même pas un marabout et qu'on sort bon. Entre temps, j'ai eu le monsieur, le taximan, lui-même a dit « Non, si tu voulais ça, il fallait… Euh, il connaît quelqu'un de fiable dessus. » Je vous assure, il m'a amené dans un village, dans un village plus loin que vos amis. Je vous assure, c'était pas facile, mais nous sommes arrivés, on a trouvé un papa là-bas. Euh, C'est un maître, maître Dakar Pécénon. J'ai écrit son nom là. Comme vous voyez là, avec le numéro de téléphone. Parce que ce que je fais là actuellement, c'est un témoignage. Oui, selon, notre, selon notre, notre contrat quoi. Oui, parce que euh, dans notre contrat, il plaît très bien que si je, son, son, son, son, son, son travail réussit, je n'ai qu'à lui faire un témoignage dans les réseaux. C'est pour ça que j'ai pris la peine de le faire actuellement. Comme vous allez voir là comme ça, présentement je suis dans mon véhicule. Vous allez voir, je suis dans mon véhicule, je suis à l'aise. Ça va. Si je dis ça va, ça veut dire que le réseau a marché. Oui, j'avais besoin d'argent. Je voulais l'argent. Vous, vous n'ignorez pas comment le système est au cours. Donc, j'avais besoin dos mon frère. Vous n'ignorez pas ça. Donc, c'est un peu comme ça. Euh, mais quand je suis allé voir le maître, je n'avais pas les fonds sur moi, quoi. J'ai dû rentrer sur Yaoundé et il m'a prêté. Quand j'ai eu de l'argent, j'ai envoyé au maître. J'ai envoyé au maître parce que, j parce que, bon, on avait déjà causé. Et puis, quand j'ai vu le vieux, c'est un vieux, il a pratiquement plus de 100 ans. J'ai envoyé l'argent, il m'a envoyé mon matériel. Il m'a envoyé mon matériel de travail. Vraiment, quand il l'a envoyé même, j'ai cru que c'était la blague. Je suis allé à la repos, j'ai récupéré l'appareil, bon. J'ai récupéré le matériel, bon. Et puis, on s'est appelé, il m'a dit comment je devrais faire. Je préfère faire le témoignage devant vous pour vous montrer en fait exactement comment ça se passe. Actuellement, je suis dans la voiture et je. Voici, vous allez voir, voici le porte-monnaie. Voici le porte-monnaie qu'il m'a envoyé. Le porte-monnaie qui donne l'argent. Comme vous voyez, vous allez totalement vite. Je n'ai pas encore reçu l'argent journalier. Je n'ai pas encore invoqué les, les, les, les esprits comme il m'a dit de faire. Ça, c'est la pouge la poudre qui, qui me permet de faire certaines qui me permet de faire euh, mes, mes invocations donc moi je vais commencer pour vous montrer en fait comme je lui ai promis je vais vous montrer un peu comment ça se passe quoi hein? donc c'est comme ça comme vous voyez j'ai j'ai introduit un peu la poudre de partout de partout à l'intérieur et puis je fais les incantations rituelles euh, j'invoque le dieu de paix le Dieu de stabilité, le Dieu de finances, le Dieu de de, de, de de bonté, de miséricorde, euh, qui puisse me donner mon Dieu journalier. Bien. Il y a ceci. Bien. Il m'a aussi donné, euh, vous allez voir, ce ce cette bouteille, comme vous voyez. C'est une bouteille, c'est une bouteille de protection et de guérison. Je vous assure, hépatite, fièvre euh, euh, euh, jaune, fièvre typhoïde, paludisme. Euh, insuffisance rénale tout ça je vous assure ça brise ça soigne totalement rien ne reste sur toi je vous assure le vieux est très fort le vieux est très fort je croyais qu'il blague quand ça arrivait personne n'a plus de problème chez moi on sait pas où je sors le médicament je ne parle pas à l'hôpital je gère ça comme ça là il m'a aussi envoyé euh, ce savon ouais le savon le savon c'est pour les la protection vous savez quand on fait cette chose là il faut se protéger donc je me lave avec ça je prends ça et puis vous je vous assure je suis ça va ça va ça va très bien même. bien comme euh, on a commencé je vais je vais continuer allez voir si le, les gars ont ok J'invoque encore qu'ils assurent qu'ils protègent qu'ils assurent Protège, bah, je fais ça en direct devant vous. Ah, ah, voilà, vous avez vu. Ah, regardez, vous avez vu. C'est le c'est voilà. C'est là-bas le, là euh, euh, euh, le cfa euh, de l'Afrique de l'Ouest. C'est comme ça que ça fait souvent. Ça sort euro, souvent ça sort dollar. C'est bien c'est pas euro. Même c'est quelle qualité C'est l'argent. Parce que vous savez, comme eux ils sont en Afrique de l'Ouest aussi, ça sort parfois comme ça. Hein? Mais ça change tout le temps. Mais ça, c'est du vrai argent. C'est l'argent. Regardez. Regardez. C'est 5 000. Regardez. Regardez. C'est l'argent. C'est comme ça 1 million 5 chaque jour. Chaque jour. Mon frère, ce n'est pas, hein. pas la blague. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas le faux. Ce n'est pas le faux agent. Regardez bien, les, regardez bien les, les tickets, comment ça brille. Reg, regardez bien le mot de ce Mac. Vous, vous voyez, non hein? Ça brille bien. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas le faux. Regardez sur tous les biais. Ça brille. Le, ce n'est pas le faux biais. C'est le vrai agent. Mon frère, si tu veux... Tu prends compte. Si tu veux, tu ne prends pas compte. Mais je te hôte à prendre compte. Mon frère, on va pas souffrir. On va pas souffrir pendant que les autres mangent. Voici encore le numéro du maître. Regarde bien. Le plus 229 66 86 90 65. Je répète. Plus 229 66 86 90 65. Et, Seigneur. L'agent est beau! Et on dit que. Ok, c'est bon. Merci bien. Bonne journée à vous, mes frères.